lis amoureux À Paris, venir oui, nous à, nous. à nous. Mais quand ton est malheureux L'amitié Ouh ouh a rien de mieux <rire> <rire> <rire> ah, C'est trop drôle On devrait faire ça plus souvent eh Et si on faisait un concours de chant avec tous les enfants du village On pourrait appeler ça La nouvelle voix Oh oui, je suis sûre que tu pourrais gagner Oh non Claire, pas moi toute seule Chanter l'amitié toutes les trois Ce serait bien plus sympa euh, non non non, euh, j'adore Frankie G mais euh, je suis trop timide pour chanter devant tout le monde Bon mmh. Alors on duo, ce serait bien ça Allez Julie, on le fait ensemble S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît Oh, je sais pas trop Allez Ce serait sympa que chacun chante sa propre version de l'amour, c'est bien L'amitié c'est mieux Ça va être super Oh oui J'ai pas encore dit oui <rire> Sébastien et moi, on va faire une version boys band ce soir, on va répéter une chorégraphie. Vous allez craquer, les filles. Julie et moi, on a déjà préparé une version. Écoutez ça. C'est bien joli, joli d'être amoureux À Paris, Venise ou à Mais, Mais quand ton cœur, cœur est malheureux L'amitié... Y'a rien, y'a rien... <coughs> <coughs> euh, là, on dirait un éléphant qui joue du clairon. Il faut chanter avec ton ventre, pas avec ta gorge. Ben, c'est nouveau, ça. Ben oui, comme ça, tu as plus d'air qui sort et tu chantes plus juste. Tiens, regarde C'est bien joli d'être amoureux, à Paris-Venise ou à Lisieux Mais quand ton cœur est malheureux, l'amitié oh, Ouh ouh y a rien de mieux Quoi wow, wow. Dis donc, ah. c'est vraiment doué Tu devrais faire le concours avec nous <rire> Non, merci Faire le clown devant tout le monde, c'est pas mon truc Et vous comptez le faire où, votre concours ridicule On se retrouve demain à la cabane La cabane C'est trop miteux pour un talent comme le mien en même temps, on t'a rien demandé. Si tu veux pas venir, on peut très bien se passer de toi. Tant pis pour vous. Viens, Sophie. Laissons-les se ridiculiser dans leur cabane pourrie. <rire> C'est bien joli Ça quand Mais quand ton cœur est malheureux, l'amitié, y'a a rien, rien de, de mieux. C'est qui montre. La lumière. Celui qui ment. Oui. Qu'est-ce qui se passe, ma pauvre Julie Ça va Julie eh oh! <rire> Bien fait. Tu l'as empoisonné Mais non, pas la peine. La nature élimine les, les plus faibles. Ça s'appelle la sélection naturelle. <rire> ah bon Y'a a pas de quoi rire. Julie a une extinction de voix. Et puis je croyais que c'était nul ce concours Qu'est-ce que tu fais là Je suis venue vérifier le désastre Comme je l'avais prévu, vous êtes encore plus nul que je ne le pensais Ben vas-y, montre-nous ce que tu sais faire Volontiers Vous allez pouvoir mesurer l'étendue de mon talent. Sophie, tu chantes avec moi Celui, Celui qui est, est... Ton âme, âme. de bafouiller, tu connais même pas les paroles Puis il faudrait bouger un peu Là, on se croirait plus à la fête de l'Andouillette qu'à Broadway Vous n'y connaissez rien Je vais demander à mon père, monsieur le maire, d'organiser un vrai concours avec un vrai jury Vous n'avez aucune chance contre moi Je suis la nouvelle voix Tu parles En tout cas, pour nous, c'est fichu Pas de Julie, pas de duo <rire> de laisser cette peste d'Emily gagner le concours. Il faut trouver quelqu'un pour remplacer Julie. Bah, j'ai bien une idée, mais... Qui Moi T'es sérieuse Mais oui C'est qu'un jeu On a tout à gagner Et puis, c'est l'occasion de se sentir soutenue par toute sa famille Je suis sûre que mon père ne viendrait même pas me voir. Il travaille tout le temps et ne s'intéresse jamais à ce que je fais. Même pas à mes bulletins de notes. Heureusement. Mais justement, c'est l'occasion de l'épater On va faire un duo formidable J'en suis certaine T'en meurs d'envie Alors fais-le Alors C'est oui Rico est d'accord Et je n'ai pas mis longtemps à le convaincre Je crois qu'il n'attendait que ça Nya nya nya Faut apprendre son texte Nya nya nya Broadway Hé hey, Broadway Et si on chantait en anglais Pourquoi Tu parles anglais, toi Of course, my dear Happy birthday to the sunshine again Ah oui et puis, on pourrait danser comme ça. Regarde. Oui, c'est pas mal. Mais surtout, ne chante pas. Contente-toi de faire ces espèces de proutes avec la bouche. Je t'assure, il a dit qu'il viendrait me voir et ça avait l'air de lui faire vraiment plaisir. Oui c super. C'est bien joli d'être amoureux À Paris, Venise ou à Lisieux Mais quand ton cœur est malheureux, l'amitié Ouh, ouh <rire> <Il y a rire> rien de rien mieux Qu'est-ce qui leur prend Ils sont dingos Son père a promis de venir le voir Paris, chanter C'était la condition pour que Rico participe T'as du souci à te faire, Émilie. Ou. Il va falloir provoquer un peu la sélection naturelle Ah, voilà Bonjour, ceci est le service municipal de la jeunesse nous avons le regret de vous annoncer que le concours de chant qui devait avoir lieu demain soir est reporté à, à plus tard ah bah c'est dommage ça et et, et voilà pas de papa patrico je suis tranquille pour samedi soir à moi Broadway c'est bien, bien joli, joli d'être amoureux mais quand ton coeur est mal J'aurais dû m'en douter. Il viendra pas, tu vas voir. Attends encore un peu. <rire> Julie, je vais chercher le père de Rico, sinon c'est fichu. Rico va tout laisser tomber. C'est bien joli d'être amoureux. À Paris, Venise ou à yeux Désolée, mademoiselle... Euh... Eric n'est pas là. Euh... Ah, la pharmacie Je crains qu'elle ne soit fermée à ce oh, Bonsoir, public Bonsoir, messieurs, dames du jury Bonsoir, papa, monsieur le maire En exclusivité ce soir, je vais... Euh... Nous allons vous interpréter une version plus originale, plus bredouesque, dont j'ai fait la traduction et l'adaptation moi-même, toute seule, sans Sophie. Pour vous ce soir, Love is good, but friends is better. Et moi, je fais la boîte à rythme. En anglais, ça s'appelle la beatbox. Everybody. What's Oh Patience. Je suis certaine qu'il va arriver. Oui, je sais, on m'a déjà prévenu. Le concours de chant est reporté. Merci. de mmh. À vous Allez, allez En scène C'est bien de tomber sous le charme Petit fou rire et rire en larmes Mais quand ton cœur, cœur est malheureux, l'amitié y a, y a rien de mieux Celui qui est ton arc-en-ciel Celui à qui tu donnerais ta chemise à qui Parlons toute franchise c'est lui C'est ton ami fidèle, ton ami fidèle C'est bien joli d'être amoureux À Paris, Venise ou à Lieu Mais quand ton cœur est malheureux Oui, l'amour, il <rire> n'y a rien de mieux <rire> Bravo Monsieur le maire, Jean-François et moi-même avons préféré à l'unanimité le duo de Martine et Eric oui oui ah, oui Ce duo nous a beaucoup touché par sa fraîcheur, sa sincérité et sa complicité. Exceptionnellement, le jury décerne une mention spéciale à la version Big Box oui Le jury tient à féliciter Sophie Merci Merci Ben quoi C'est la sélection naturelle oh, C'est dommage pour Sébastien, mais vous avez bien mérité de gagner Bravo mon fils Vous avez été formidables tous les deux On rentre ensemble Je t'attends Tu vois, ça a marché Il est fier de toi Oui et en plus, j'ai gagné une amie. <rire> oh, oh N'importe quoi C'est juste un bisou d'amour... d'amitié De...